Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition du Fusosu, donc le Fight euh, Ultime Hearthstone euh, Soviet Suprême, un noir à rallonge comme Diddles les aime. Euh, pour euh, caster le match, je serai en compagnie de euh, la merveilleuse Laure. <rire> bonsoir, oui, euh, je suis Laure, plus connue sous le nom de Lady Oscar auprès de vous, ou Charles L. pour les gens qui me suivent pour euh, les trucs plus sérieux là, qui n'impliquent pas les, les jeux de cartes. Et, euh, et en sa charmante compagnie, nous allons donc caster euh, le duel de Diddles contre Corbac. Je vais donc demander à ces deux, euh, ces deux fiers combattants de, de dire un petit coucou. Salut Voilà, merveilleux. <rire> merveilleux ouais, alors. Pour rappel, euh, oui, c'est Laure et Stan. Putain, regarde, on oui. a des fans, euh, Balka... Yes. <rire> on, on mérite... Ah non, Ferrure, ouais. il n'aime pas, en fait. Il dit Laure et Stan, ok, <rire> Non, mais en <rire> même temps, Ferrure. Laure Ferru, et Stan, ouais. Stone, et... et... Oui. Eh. <rire> Parce que, la dernière fois, je l'avais fait à l'envers, donc Stan et Laure... <rire> <Il doit> survivre, <rire> <encore>. <rire> mais euh, oui, donc, avant que nous entamions directement euh, le cœur de cette soirée, oui. euh, on aimerait bien, avec Balka, je pense que vous vous présentiez un peu mieux qu'en disant coucou et salut. En, en effet, soucis, euh... back, euh, revaincu. <rire> direct sa BM, suis... <rire> donc, <rire> ouais. donc Corback, ouais. euh, quelques mots pour te présenter brièvement. Euh, alors je suis actuellement rang 5, contrairement à Diaz qui est que rang 7, et <rire> euh, du coup je pense avoir mes chances ce soir, euh, euh facilité apparemment avec la bêta que mon, euh, mon adversaire. Mmh. Est-ce que tu es confiant en ta line-up Absolument pas. Merveilleux. <rire> J'adore apprendre <rire> ce genre de choses. <rire> euh, Incroyable. Très bien. Et de l'autre côté du ring, nous avons euh, le tenant du titre. Euh, le connard. <rire> J'osais pas le hein. dire, DDYDLS. Ah, c'est pas n'importe qui Ddydls. C'est pas n'importe quel connard. Que, bon, je dis pas ça juste parce que c'est mon frère. Mais c'est quand même le pélo qui a introduit la moitié du serveur à Hearthstone qui vous a fait un on reprend les bases, il a fait, deux a tournois. tournois, il a gagné le dernier Fusso contre Yellow Croc, bon c'est pas, pas un bouffon, <rire> ok voilà, Parce qu'on sait tous à quel point Korbac il est fort, là il se la ramène et tout avec, euh, avec son ranking et puis Yadalala. il est fort Korbac. Hein, Mais bah, Diddles, c'est Diddles, c'est Korbac à droite. Tout à tout tout à droit. tout à fait. Donc, vas-y, Diddles, présente-toi. C'est pas joue le crado, le gars. Mais merci, <rire> Ça fait non, beau. Ouais, le, euh, le ranking et toute la méta, c'est pas la même chose qu'un tournoi. Le tournoi, euh, c'est aussi du côté psychologique. C'est le fait de pouvoir directement savoir ce que va faire l'adversaire. Là, en plus de ça, on joue avec les nerfs et euh, le milieu de l'UDEC. Ça va être super drôle. Parce que moi, je ne suis absolument pas euh, impacté, bien entendu. Je ne joue pas des decks de tryhard. Voyons, voyons. Euh, quelle idée. Avec toutes ces cartes. <rire> quelle idée. Bien entendu. Toi, donc, tryhardé, jamais. Mais jamais. Ça va être... déjà ja Parfait. J'étais en train de me dire, je vais me faire avoir sur mon paladin avec l'appel aux armes. Alors qu'en fait, un, je jouais le, palada, le, palada, le paladin euh, impair. Oui. Et en et plus, ensuite, il a été ban. Il donc... <rire> <Oui. rire> En fait, t'as un peu counter euh, le une bonne partie des nerfs, et ça, on ah voit mais, que ouais. même avant la partie, il y a déjà du, du, de l'outplay, en fait. <rire> exactement. <rire> Moi je vois que j'ai déjà outplayed Idols euh, en ayant deux de ses decks sur du nerf, euh, deux de ses principaux decks. Il était étonné que je banne pas son... Euh, que je banne pas son prêtre, mais c'est parce que je savais ce qu'il y avait dedans. Bon, a bien, après pas cette pas petite dedans. séance de chauffe où voilà, nos adversaires deux... s'envoient des fions à la gueule... De foot verbal. Que... De oui, c'est ça, exactement. Euh, je pense qu'on va vous dire de vous barrer. cassez-vous <rire> les bouseux À plus à à Dans plus, 45 plus minutes à peu près, le temps que je le défonce. Ouais c'est ça. Allez, Salut ciao. Gars. Non mais cassez-vous en cassez fait vous. Voilà Bien. Enfin donc, seul, merveilleux Mon cher Stan <rire> Ma chère Laure <rire> euh... Alors, comme je suis quelqu'un de très organisé... Oui, euh, tu parfaite connaissance yeux... des decks. Absolument Des deux adversaires. Euh, je, connais, je connais très bien les decks de Didols. Bah oui évidemment. Eh je on... suis un peu moins... Alors évidemment je connais aussi euh, mieux sa manière de jouer. Gordak mm. je sais que c'est quelqu'un qui joue très très bien, euh, qui... Qui... qui a un gros tryhard aussi, mais j'ai une moins bonne connaissance de ses decks. Est-ce que mm. tu peux nous dire rapidement ce qu'il va jouer ce soir Alors brièvement ses archétypes. Donc, euh, sachant que son druide qui était très particulier et une liste assez funky, je vais lui demander de la poster sur le Discord après le duel enfin euh, si jamais il veut bien sûr parce que euh, si jamais il gagne euh, il va peut-être vouloir qu'elle reste secrète euh, elle était très très chouette euh, et je suis assez triste que Diddles les banne mais du coup euh, les 5 decks que va proposer Korbax sont donc un mage aggro somme toute assez classique donc euh, à la différence de Diddles il ne joue pas avec le euh, le corbeau il va vraiment oui. jouer juste de l'aggro avec la tempête de cendres euh, la boule de feu, le berserker ah, à manier mais... en deux oui, exemplaires. C'est voilà. la decklist qu'il m'a filé, donc c'est un match tempo plus agressif. Un match que... très bourrin avec la buveuse de vie pour avoir un petit peu de sustain aussi. C'est ça, donc... exactement, je connais très bien ce deck donc je serais contente très, de Très pouvoir... très classique, qui tourne à 54% de win rate sur le... sur le ladder, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, il joue ouais. également ouais. un voleur impair, ouais. donc avec la... le pouvoir héroïque qui sort une dague 2-2 de deux, pour 2. Euh, donc, euh, classique avec des tours 1, des tours 3 et des tours 5, euh, entre autres Leroy et la ville épine. D'accord. Euh... Là c'est fort ça. Il a également deux silences dans ce deck et c'est à peu près le seul contrôle qu'il a. Donc, euh, faudrait qu il faudrait qu'il fasse euh, vraiment très attention à ce niveau-là. Donc, non un, un deck solide, euh, pendant que tu as l'air de galérer avec euh, <rire> quelque chose, mais très bien. Euh... Non, mais je suis en train d'ouvrir Hearthstone et ça n'a <rire> pas marché. Mais oui, je t'écoute. Euh... En fait, le truc, c'est que il y a quelques jours, je me permets de te couper deux secondes, j'étais en train de boire un verre justement avec Korvac, en terrasse. Oh. Et je lui ai demandé de me parler un peu de, de, de, de ce qu'il va jouer euh, là, ce soir. Oula Est-ce que, est que vous entendez Hearthstone oh, qui entendez moi je chez entends, Moi je l'entends, oui. <rire> <rire> voilà. Et il m'a aussi parlé, donc je, je suppose que c'est ce deck-là qui a été banni, mais il était tout content de s'être refait un deck Maligos. Alors son deck druide, voilà, donc tu as dévoilé une infime partie de son deck druide, je m'en dirai pas plus encore une fois si jamais il gagne et souhaite le garder secret, mais c'est vraiment un deck, il m'a dit, quand, quand je lui ai demandé euh, s'il avait eu un peu une idée des classes qu'il allait jouer, avant qu'il verrouille les classes officiellement, il m'a dit, j'ai fait un deck druide juste pour toi, non, il m'a dit, j'ai fait un deck juste pour toi, je pensais que oui, ce serait un deck shaman, mais c'était un, un deck druide, et il m'a montré la liste, et j'en ai pleuré de bonheur. Et j'étais <rire> vraiment effondré sur mon siège quand j'ai lu Diddles euh, bannir euh, ce deck druide. Je n'en dirai pas plus dessus. Euh, et donc, nous allons enchaîner. Après le mage et le voleur, nous avons un démoniste chez Korbak, qui est somme toute assez classique, donc un démoniste cube. Euh, un, oh. peu, un peu différent de la liste de Diddles, parce que contrairement à ce dernier, Korbak joue des cartes comme le Nomferatu, euh, le Prince Taldaram, exactement. Euh, et également, pas exactement, ça devrait dire. Euh, quoi d'autre de spécial Il joue deux Manipulateurs sans visage, également. Et sinon, la liste est relativement similaire. Un Hospice. Oui, ouais, ça, ouais. Euh, assez peu de, assez peu de, de Tech Card, hein, donc euh, pas de silence, Moi, pas de... j'ai pas envie de voir son, son de deck rouge. voleur, hein, il me fait peur. Hein. Le deck voleur va, est clairement menaçant. Euh, sinon, il a aussi un deck Paladin père qui est donc euh, maintenant... Oui. Euh, Viable, de Korvac. parce que euh, je vous rappelle que l'appel aux armes est passé de 4 à 5 de mana donc euh, ce sera un deck euh, classique mais que avec des cartes à pair, sauf euh, l'appel aux armes, ça va être merveilleux pour lui je pense qu'il va passer une très bonne game euh, sur ce deck euh, et le dernier mais non le moindre euh, une, race, une classe qui a fait plaisir à voir c'est un chaman oui euh, absolument c'est un chaman le premier chaman du susosu en c'est facile sur deux duels, vous me direz. Mais quand même, c'est beau d'avoir du chaman. Euh, Avec, donc, euh, comme on peut le voir... C'est donc un chaman... J'ai été un plus, désolé. <rire> <rire> c'est donc un chaman euh, père élémentaire. Euh, assez classique. Euh, si vous suivez un petit peu Unid et ce genre de, de joueurs, ils en ont fait des listes euh, un, peu, un peu différentes. Chacun arrange un petit peu à sa sauce. Mais lui, c'est globalement assez... Euh... Assez intéressant comme liste de chaman père. Donc avec le totem à 1 qui est très intéressant pour un tour 1. Tandis que je dis aux, aux deux joueurs de, de, de lancer la bataille. Hop. Et euh, je ne sais pas par quel deck qu ils vont commencer, mais je suis oui, sûr ça. aussi ça fait partie du comment dire, de, de, de l'escalade un peu, de la stratégie mmh. aussi, euh, psychologique et, Bien sûr. et tactique, de Bien savoir sûr. exactement par quoi ils vont commencer l'un et l'autre. Parce qu'on a globalement deux écoles dans les, dans les duels euh, Hearthstone euh, de, de format tournoi. Euh, C'est ceux qui commencent par leur deck, dont ils sont sûrs pour vraiment les valider en premier et passer éventuellement plus de games sur les decks plus durs, un peu plus euh, particuliers, un peu plus techniques. Euh, et ceux qui, à l'inverse, essayent de passer les decks durs en premier pour avoir vraiment mm. euh, ce côté un peu difficile au début, et ensuite se sentir un peu euh, libéré du fardeau euh, sur, la, sur la fin de la, game, sur la, fin de la, de la rencontre qui peut s'annoncer euh, relativement stressante. Alors, Donc, euh, Voyons voir ce qui euh, nous attend. On commence avec Diddle ah, qui prêtre. joue son prêtre. Et évidemment Corbac qui, qui entame directement avec voleur. le deck que je trouve euh... particulièrement menaçant, justement, c'est son voleur. Je suis bien d'accord, tandis que je vous affiche les decklists à l'écran. Bonsoir Maë, voilà. bonsoir tout le monde. Donc voilà, on a du baku, La dague A2, c'est euh... pas si embêtant que ça face au face prêtre, je trouve, parce que le prêtre a assez peu de drop à 2 HP que ce soit la, la, la clérique, en fait il n'a que l'ascendante la, de l'ombre, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, celle qui booste euh, plus 1 plus un à chaque fin de tour. Alors là on a un drop très agressif du terror dactyl chez Korbak. ça c'est vraiment une carte qu'il faut très très vite contrôler. Euh, avec un euh, avec un, un taunt par exemple, euh, mais le taunt est passé assez aisément par Korbak. Qui, qui veut vraiment être agressif, il faut que je spec corback d'ailleurs, hop, voilà, ça devrait être mieux. Alors est-ce que tu peux rappeler un cartes. peu la base euh, du deck prêtre de Diddles euh, pour, euh, Alors, pour les gros, gens qui ne connaissent pas du tout parce que bon, c'est quand même un classique mais... En gros très brièvement, c'est un deck que vous connaissez si vous jouez depuis euh, Frozen Throne je crois, Ouais. Euh, c'est donc le, euh, le Spiteful. Euh, qui n'est pas update là sur le sur la liste de deck, parce que euh, la carte coûte maintenant 7 de mana. Elle, elle coûte 7, oui. Euh, et non plus 6, c'est un des nerfs qui sont passés il y a maintenant euh, 44 minutes. et euh, Que vous pouvez donc euh, désenchanter euh, pour son coup de craft. Donc si jamais vous en avez plus que 2, n'hésitez pas à le faire, parce que ça vous fait des, des dusts gratuites, entre guillemets. Moi, je le conseillerais pas forcément, parce que je, je pense que ça restera un peu viable. Là. Alors, je, je pense que euh, le Spiteful reste plus que viable. Parce que, par exemple, si au tour 7, vous sortez un Tyrantus, ça vous fait, en termes de stats, 16-16 pour 7 de mana. Mmh. Et ça, euh, honnêtement, c'est cassé de ouf. Donc, Alors, euh, apparemment, mon cher Stan, le Speck spec Alors, Et je vais voir pas ça. Les cartes de ça. En effet, bon, non plus, je ne les vois pas. J'essaie de... Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'il a pour le moment dans sa main Ok, ah, c'est bon. Korvac. Ah, c'est bon. Euh, mais tu peux quand même euh, introduire la main de Korvac. Alors, qu'est-ce qu'il a Korvac dans sa main Voyons voir. <rire> Il a un Fongimension. C'est le... une bonne carte, ça. Oui, hein la de chantilly. C'est-à-dire qu'on met des petits pélos, on voilà. met le Fongimension au milieu. Et boum. Et boum, ils sont buffés. Donc c'est une carte qui est très très forte. Hein. Plus 2, plus 2. Hein. On a Leroy, très bon finisher. Voilà. Et c'est aussi une carte un peu situationnelle qu'on va utiliser lorsqu'on voudra se débarrasser à tout prix de quelque chose. Mm. Mais la plupart du temps, on le garde pour la fin. Voilà. Parce qu'il a charge. Et parce que aussi, on n'a pas forcément envie que les deux dragonnets 1-1 pour l'adversaire restent on board. Il y a un petit élémentaire de flamme. Bon, bah, c'est classique. Un matelot des mers du sud. Classique aussi quand on joue voleur. Mm. Parce que, bon, bah, on équipe des armes et le petit pélo, bah, il peut venir directement taper l'autre pélo. Bien résumé. On va parler de la ville épine après. On a un agent, donc là c'est bien, c'est sympa, ça peut infliger deux points de dégâts en étant comboté avec une autre carte, pour rappel c'est comme ça que ça fonctionne avec oh. le voleur, il a un silence, et il a du coup sa ville épine qui se combat aussi, et tue un serviteur adverse, ou même un des siens d'ailleurs, hein, c'est mmh. pas précisé, oui. euh, lorsque c'est comboté avec une autre carte, sachant que c une... c ça, ça, ça fait mal la ville épine, ça fait mal. Oui. Parce que, euh, non seulement on détruit un, un serviteur adverse, mais en plus, la carte, c'est une 3-4. Bon, ça va, c'est honnête. Un très bon body euh, qui, euh, qui, qui peut être assez menaçant euh, mm -mm -mm. pour les classes qui ne peuvent pas le gérer euh, de manière assez rapide. Euh, je pense qu'on va partir sur un briseur voilà, sur le Pterodactyl pour éviter le snowball. Ça. Sachant qu'il avait pu avoir 2-3 de, de PV, ce qui est honnêtement le, le, un très bon... Oh là là, mais on a des solutions chez Corbac. on a beaucoup de choses, on a un Leroy, bon, on a un silence, c'est toujours chouette d'avoir ça, on a la ville épine, et là, il vient de tirer son rampeur du goudron, qui est une des cartes les plus fortes du jeu, pour moi. Oui, très très bon taunt. Parce que là, les solutions qui s'offrent à Corbac, c'est soit de clear le board, ce qui est, je pense, la meilleure solution, donc envoyer le petit dino dans le sort et d'envoyer la tête, ou... Euh, le matelot des mers du sud, mais j'aime moins cette solution. Euh, dans le. Dans le champi. Comment il s'appelle Le Glimmer root machin truc là J'ai oublié son nom. C'est le fond ancien. Non, non, le, le, le, le champi en face, côté, euh, côté Diddles. Ah. Le racine éclat curieux, voilà. Merve les, les noms chez, chez Blizzard sont, sont incroyables. Tandis qu'on va avoir le tour de la Spiteful chez Diddles. Voilà. Bonsoir, Crystal On va pas trop hésiter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc ça va être un. Euh, un drop à 8 qui va arriver tandis que Diddle ça a déjà un contrôle mental en main. Ah c'est oh, dommage. Marin le malandrin. Voilà. <rire> marin le voilà. Ce cher marin. Bon alors Diddle c'est dans une assez mauvaise posture pour le moment. Bah, parce clair, que là, on, on sent le, ouais. le nerf hein, de, de la ouais. Spiteful. Hein. Tardif, là voilà. là on euh... a voilà, le létal. Mais c'était assez attendu parce que... Euh, bah un, le spiteful, c'est un deck qui est quand même très, qui, qui se joue bien tardivement. C'est ça. Alors qu'en face, Corbac. Euh, il a eu les bons gros. À... Il a eu il a les bondreaux, bondreaux, a... Le bon petit finisher sur Leroy, ah. Tranquillement. Tout, tout allait bien pour lui. Il avait tout ce qu'il fallait dans sa main. C'était euh... la voie royale. Il avait, il a, il était curve à chaque fois, euh, ou presque. Et c'était euh, assez aisé pour lui. Euh... ...d'affronter ce deck euh, relativement lent. Et euh, je sais pas si... Au... ...à 8 de mana, Diddle aurait pu avoir un taunty, il aurait pu avoir un, pu avoir un roi liche il aurait pu avoir des choses comme ça oui. pour le défendre euh, encore un petit peu, mais... Euh... J'ai un peu peur, euh, pour le coup, euh, du spiteful de Diddle. Tandis que Diddle change de deck, pas passe sur son guerrier. Ah très bien, je suis contente de ça. <rire> La victoire ou la mort. Ah, on va avoir droit à guerrier quête contre cube. Ah, ça va être... Ça euh... va être très long. J'espère que euh, vous avez et un, un oreiller et une, euh, un petit plaid. Ça va être un match vraiment intéressant, je pense. Ouais. Parce qu'il va être euh, il va jamais finir. Ça va être très orienté contrôle. Il y aura beaucoup de sustain des deux côtés de manière différente. D'un côté de l'armure, de l'autre, le lifestyle Que ce soit avec les cartes comme la spellstone ou le, le pacte qui, qui soigne mm. maintenant de 4 et non plus de 8 seulement de 4 oui tout à et... fait et oui aujourd'hui c'est soir de nerf et nos deux adversaires euh, s'affrontent avec le nerf voilà en comptant le nerf en ayant validé leur decklist avant de savoir quelle carte allait être nerf enfin allait être nerf pardon euh, sachant que Didos n'a pas touché à sa decklist depuis le dernier euh, dernier affrontement ce qui était la règle de ce format et Korbeck, euh, euh... qui a donc euh, qui a donc joué le jeu qui, qui euh, je crois qu'à l'époque au moment où il a validé son deck on savait qu'il y aurait potentiellement des, des nerfs euh, à venir, mais euh, il, a même, euh, il a quand même préféré euh, donner une liste de, de paladins pairs contenant mmh. la carte qui était la plus probable de se faire nerf, c'est-à-dire l'appel aux armes, qui est complètement cassé, hein, si on peut le dire. Alors, va falloir euh, temporiser ce géant des montagnes. Euh, oui, on disait le, le, le match-up là va être long. Pourquoi Parce que le deck de Diddles est un archétype de guerrier quête mm. qui demande justement de jouer des serviteurs avec provocation donc c'est un peu long, il faut passer les provoques il se met de l'armure, il, il remet des provoques etc etc. Tandis que bon, bien connu de tous, en face nous avons le démoniste cube mm. euh, qui. et alors là même si vous le mettez à 1 pv il peut se remettre rien à... <rire> n'est joué tant que l'adversaire de... enfin, tant que le démoniste a pas été tué, archi tué enterré, c'est ça il peut vous encore revenir à... Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours les cubes, il y a toujours les... le DK. Vraiment, ça va être intéressant comme match. Et euh, chose euh... très importante à noter, vu que Diddle joue un archétype impair, il ne possède pas l'exécution dans son deck. Ce qui est un... Un... clairement... Il y a un peu un problème. Qu... Quand on affronte euh, deux géants autour 4. <rire> Mais... Euh... Il va bientôt avoir... Euh... Tu eu le sang, mais ça va pas l'aider parce qu'il va s'en prendre tellement plein la gueule. Ah, ouais, le sang, c'est bon là, il a de la chance parce que ça pourra tuer les. Euh... les Est-ce euh... qu'il joue des bastons Ouf. Oui, il joue deux bastons, évidemment, parce que c'est un mais des il rares. Sera sans euh... doute trop tard. Un des rares. Alors, je pensais que ça le allait être euh, long, mais si Diddles ne gère pas le board là, ça va être compliqué. On va être, euh... on va... Ça va aller vite. Ça va être très très compliqué parce que là, ce que Diddles peut faire, c'est essayer de piocher avec une maîtrise du blocage. Et selon Skidraw, euh, soit jouer un taunt pour 3, soit euh, armor-up, s'il des... a vraiment rien. Je, il, je... il peut tenter le tourbillon vu qu'il a un acolyte sur le board et vu qu'il a la pièce, mais il a préféré jouer safe et s'assurer un trade favorable. Et il va quand même. Euh... D'accord, alors il pioche en dernier, c'est étrangement, mais... Euh... <rire> D'accord. Je pense que ouais c'est un petit misplay peut-être. Euh, bon. Je pense qu'on peut le voir comme un petit misplay éventuellement. Après peut-être que lui voulait... Euh... Parce que ben, il nous faut... me fait mentir. Hein. Il faut noter que son du coup son wargun serait resté en vie. S'il avait fait son tourbillon <rire> avant de jouer le wargun et de le trade dans la... dans la gnome. Et voilà. Et voilà. Tour euh... 7. Tour 7, c'est réglé grâce aux réglé. deux géants qui n'ont pas pu être gérés. donc c'est une validation. Encore une fois, ça a été une question de prise, enfin, de, de court, prise de vitesse. C'est ça. Après, connaissant Diddle, c'est peut-être une stratégie pour donner confiance à son adversaire et le laisser être un but de, de lui-même pour ensuite faire des sortir, erreurs. Ouais, il lui fait peut-être sortir ses decks les plus viables au début, sachant que c'est quand même étrange parce que Diddle, ça sorti tout de suite euh, un prêtre Spiteful qui est plus spécialement viable à cause, à cause du, du nerf, particulièrement contre Korvac. Ensuite il sort son guerrier-quête, c'est pas les, les decks sur lesquels il brille le plus, Diddle's. Mm. Alors, vraiment, un euh... chaman. Tu ah là, là j'ai vraiment très très hâte de voir cette game. Euh, donc le chaman... Pas incroyable comme sortie pour Diddle's. Euh, on a le clair, c'est toujours très important de garder un, garde un moment de départ. Tout. Il garde oui, oui, tout le... parce qu'il a euh, Verekai et, et est... brise Pénombre, donc c'est très intéressant. Ça. il est contre un, un chaman, donc le brise Pénombre, ok. Voilà. Et en fait, peu Mais importe. Vu ah bah. la gueule de ces dernières games, <rire> j'aurais peut-être eu un peu peur. J'allais dire qu'entre euh, Vericaille et Brice Pénombre, selon la situation, il pouvait jouer un des deux dragons en bénéficiant et... du passif de l'autre dans sa main. Il a le play des Il a le des donc là, il est très très bien. Euh, alors là, c'est dommage parce Ouh que c'est un, un low roll pour, euh, pour Diddles. Euh, Je pense qu'il aurait préféré avoir le totem 1-1, parce que comme ça, il aurait pu trade dedans, donc s'en débarrasser et quand même soigner sa. Ça clair. après là pour soin. le moment. Enfin, s'il tient jusque là, euh, à partir du tour 4 ou 5, il sera bien. Mm. Il a tous ses dragons en main là. Enfin, pas, pas tous, mais une bonne partie. Là, ça va être un tour probablement euh, trade dans le murloc, soin pour voir ce qu'on va piocher. Voilà. Hein, classique. Et puis ensuite, on, on joue le brise pénombre. Alors je sais pas s'il si va vouloir jouer le bris Pénon tout de suite ou attendre un drop de, de Corbac parce que le bris Pénon va forcément jouer quelque chose, là. Voilà, surtout le, là, va... le Totem Longue de Feu, là. on s'en débarrasse. Hein. Voilà, là ça va être un, un bris Pénon parfait, ouais. sachant que là tout là, va être ouais. remis full life. Bien. Mais je sais pas pourquoi, pourquoi Corbac. Euh... Bon il fallait bien qu'il joue quelque chose, hein, Bernard, Oui euh... franchement c'était tant qu'à faire. Euh... Voilà. Reprise du contrôle, enfin de reprise du contrôle du board par Diddles. Easy Cloport, Fwinner. Easy Cloport, Fwinner. <rire> Les mecs sont dead. <rire> Les Murlocs sont dead. Les totems sont dead. Euh, tandis qu'on a, ah, a deux, deux carte dans de la main de de Korbac. Très bien, géré, immédiatement géré. Oui, aucun, aucun souci. Corback euh, a peu d'Aoe dans ce dans ce deck. Il a hum, un petit la... phénix de la fournaise, Pas du tout, même. pour se débarrasser euh, voilà. du verre écaille. Le zap d'embrise okay. pénombre, classique. Le totem, très bien. Alors, en soi, le dragon a tué que deux cartes. Oui et non, parce qu'il y avait le totem langue de feu. La value est énorme. Oui. C'est une des cartes Donc les plus pas, puissantes. C'est pas une question de carte, Guine. C'est une question de, de, vraiment de value. Il faut savoir que le, le totem langue de feu est de loin le totem le plus puissant des, des chamans. D'autant que vous ne faites pas juste la E avec le dragon, vous posez aussi euh, une carte euh, qui est 3-3 ça après avoir repris le contrôle du board. Voilà. C'est pas juste un clear de board, c'est vraiment une reprise de contrôle comme tu le dis très exactement et très justement. Dylanus qui choisit de ne pas faire de, de trade euh, de la claire dans le phoenix euh, alors qu'il aurait pu piocher avec. Ouais. Sachant que mettre un. Je pense coup... qu'il veut plus garder le contrôle du board, absolument. Ouais, mais mettre un coup dans le dans le totem de soin, en fait, ça ne sert littéralement à rien. Mais si, parce que s'il y a du soin, elle pioche. C'est Ah ça oui, c'est vrai que ça va être proc de toute façon, oui, en effet. Donc dans tous les enfin, cas, dans... euh, enfin, il a bien joué, justement. Voilà, il pioche dans tous les cas. Oui, oui, ça va. Je... Bien vu. Alors là, Diddle, nice. si jamais il se doute que euh, Alakir est joué dans le deck de Korbach, ce qui est fort probable, il a l'info euh, que Alakir est dans la main de Korbak. Car euh, la carte que vous voyez ici, la capte talent, gagne, provocation, bouclier nice Divin, vol de vie et furie des vents. <rire> nice Plusieurs euh... Alakir pendant ce match, <rire> je aux anges. Comme des insectes que l'on balait. Magnifique. Euh, c'est clairement une game qui t'est dédiée, je pense. Ah ouais, ouais, là je suis. Euh... C'est le Nirvana. <rire> Alors un petit silence sur Alakir. Donc je sais pas exactement pas. comment Corbac peut se refaire là, pour être honnête. Alors là c'est un peu compliqué, mais il faut pas là, oublier es que. Parce que là il a tellement de choses. Il a le, le rampeur du goudron, il a ses ses play encore. De jouer à il a un autre. De Oh. Il se permet ça. Une Isera sur le board. Et au pire des cas, il a la prêtresse de la cabale. C'est ça. Donc, là, il est très bien. Il est là, il est installé. Vraiment... Il est ouais, c'est ça. Il est installé. Tout se passe bien. Il y a vraiment peu de menaces instantanées parce qu'il n'y a... a pas d'AOE, en fait, dans le, dans le deck de, de Corbac. Son souci, c'est vraiment le contrôle du board. Une fois qu'il le perd, c'est assez compliqué pour lui de le, de le reprendre facilement. Même si c'est un, un peu le cas aussi pour Diddles parce qu'il n'a que les deux euh, les deux euh, pénombre mais euh, il a su en utiliser un euh, au bon moment il l'avait oui, dans sa main il l'a utilisé euh, tandis que je, je me rends compte que j'avais oublié de changer le deck chez Diddles, pardon. Elle euh, est la On a la Kira qui un va prochainement... la qui a probablement Incroyable. trade euh, Alakir et euh, voilà, la, la claire. Alors là, Isera va falloir la silence. Ouais. Ou l'ignorer. L'un ou l'autre. C'est vrai que ça peut s'ignorer, même si elle a des cartes quand même très puissantes. C'est quand même, à mes yeux, moins menaçant qu'un Lich King. Euh... Ah c'est ah. intéressant comme trade. Ah quoique, ouais, il l'avait ça. Oh. Alors on a.. Oh. route, alors ça, ça va être un zap. Voilà, il y sans doute. C'est intéressant qu'il n'ait pas utilisé Isera pour trade. Parce que euh, Isera qui se prend 3 de dégâts, c'est quand même moins impactant que euh, la Spiteful qui se prend 3 de dégâts. Est-ce qu'il va jouer Il va pas jouer Ascendante. Il a pas envie de snow encore plus. Il, il veut juste vraiment poser du board parce qu'il sait que. <rire> il sait que Corbac n'a rien. Euh. Enfin, il se doute très là, fortement est que Korbak. Mais non seulement il pose du bon, mais en plus sa main est pleine, grâce à Isera mmh. notamment. Et la Claire qui est restée beaucoup trop longtemps. Ah bah la Claire, le... c'est la, la Claire du début, elle a fait, euh, je pense, elle 7, a fait tours, la game, hein. 7 tours, 8 tours. Mmh. Et elle a pioché, je pense, euh, 4 ou 5 cartes, facile. Donc on a un gel sur Isera, très bien. D'accord. Plus de plus de sur l'élémentaire qui fait avoir un élémentaire que je ne connais pas d'accord donc fléau des tombes c'est littéralement le pire qu'il euh, voilà. qu aurait pu avoir je pense hein. et voilà un contrôle mental sur top deck. le 7-7 et puis, et puis là on sent que corback essaie de temporiser mais ouais. c'est vraiment pas suffisant hein. là bah là honnêtement corback peut euh, sur Ender <rire> <rire> aussi oui euh, je l'aurais pas dit comme ça mais il peut Ouais, là, je pense que Corbac ouais, joue le... juste histoire de dire euh, voilà, bonjour. Chant du je suis là. Voilà. Là, il silence. Euh... Il enlève euh, plus de plus de à un, une pauvre créature. On temporise, on temporise. On fait comme on peut, mais c'est vraiment euh, histoire de, de, de sauver les meubles, on va dire. Alors, peut-être qu'une Agatha, en effet, euh, pourrait aider euh, Korbach. Agatha la sorcière. Est vrai Il vrai qu'il y a encore Agatha, Royalish et Géant des Mers comme grosses créatures, mais le souci c'est que c'est des cartes qui coûtent très cher. Mais euh, la, la limite, oui, bah, si qu'il en poserait une, mais ça, elle serait, serait déjà monte. prise en charge par le board énorme de Diddals Exactement. Et là c'est la... euh, le GG. GG Diddals. Il y avait euh, le létal sur le board, donc voilà. Bravo à Diddals qui valide donc son deck prêtre. Donc nous sommes pour l'instant euh, 2 à 1 en faveur de Korbak. Korbak à qui il reste les decks euh, Paladin Pal père, mais plus hyper que ça. Euh, <rire> mage euh, agro et chaman euh, donc. Je pense que le chaman c'est possiblement celui avec lequel il va le plus galérer. Parce que en fin de, compte, en fin de compte, paladin, le, le paladin agro, le, le, le format du paladin agro est quand même relativement fort. Il va peut-être mettre une ou deux games à le passer, mais ça, ça l'impression. Que... Je pense que le shaman, il faut vraiment qu'il ait... Euh... Oui, il est... ça se voit qu'il tryhard pour le valider, parce qu'il doit se dire que c'est le plus dur à valider. Parce qu'ensuite, il a son match tempo, que moi j'aime beaucoup. Mm. Euh... Il l'a toujours pas sorti. Si on il est plus de... confiant en son match. Si on voit un duel de match tempo, ce sera vraiment très, très intéressant, parce qu'en plus, ils ont quelques différences. Oui, c'est vraiment pas les mêmes decks, et moi j'aime les deux, donc... Ouais. Euh... Diddle, c'est deck signature, moi je suis contente de voir des match tempo ce soir. C'est donc plus le, le guerrier fatigue. Ton, ton deck signature. Alors mon deck signature en tournoi c'est le deck fatigue. <rire> c'est le guerrier fatigue. Mais ça fait des méta et des méta anciennes ouais, et ancestrales que je joue deux. match tempo. Donc on a une anguille qui vient sniper le petit KL7. Donc euh, là le, le board control qui se fait par euh, par back, euh, pour le début de cette game. Donc euh, pas de bol hein pour Corbac quand même d'avoir qu'elle 7 comme ça en face euh... tout de suite. Merde. Hop. Hop. Et je vais afficher du coup le druide. Oh le lutin cupide il me fait penser à toi Balkan. <rire> Alors j'ai une question. Euh... Suzia, est-ce que c'est un compliment <rire> Bah... Tu préfères être un farfanois ou un luttricupide cupide. Plus <rire> que farfanois. Voilà. Mais... Euh, très bien, je ne sais pas comment le prendre, donc dans le doute, je te dirai merci avec un point d'interrogation là-dessus. <rire> euh, tandis que, on a une main assez lente chez Diddles, assez ouais, défensive... Parce que... Bon, il a son tour 3 là, qui a... qu vient de piocher, j'imagine. Euh, sinon, bon, tour. Ah non, il a aussi le rempart du goudron, faut pas l'oublier. Il a le du goudron qui va probablement poser tour 4. Euh, le play des qui ouais. est euh, à nu assez faible, évidemment. Mais là, euh, bon, c'est pas aussi simple que la partie d'avant parce qu'il a pas de solution immédiate pour gérer, ouais. euh, pour gérer un board comme ça. Bah en fait, ce deck, euh, comme beaucoup de decks, euh, even d'ailleurs. C'est vraiment au, au contrôle du board, qui aura le board en premier, euh, gagnera la partie. C'est pareil avec le, le paladin père, si jamais vous arrivez à gérer ces petites créatures et qu'il ne vous envahit pas, euh, c'est très probablement GG. Donc là, un choix très intelligent de silence le totem langue de feu qui n'a donc plus aucune utilité sur le board, à part prendre un slot pour rien. Euh, sachant que l'avantage qu'a Diddles actuellement, c'est qu'en face, le board est certes rempli, mais il est rempli de petites créatures. Et pile oui. quand je dis ça, c'est le géant des mers qui va être joué. C'est le géant des mers qui va venir. et... Euh... Alors, ah est-ce que c'est intéressant de jouer ah, le géant okay. des mers Moi, je jouerais plutôt le. Ah, moi, je le jouerais. Le, le phoenix. Jouerai parce que Ça se voit que Diddles n'a pas de solution. On est tour 5. C'est un druide, il n'a pas de solution. Même si là, il, le... il avait mmh. une, euh, un balayage, qu'est-ce ah, que ça ferait Le swipe est très faible. Euh, Tandis qu'on va aller zap le briseur. Diddle se fait prendre de vitesse et une nouvelle fois par les géants, c'est un peu l'arc mmh. de Diddle. <rire> Alors ça c'est la petite Tech Card un peu, un peu même euh, prank de, euh, de Diddle, donc le, le Brise Esprit qui est une très très bonne carte dans cette méta euh, <rire> très très orientée autour des, des pouvoirs héroïques justement, la preuve avec euh, Korbak en face. Tandis qu'on a donc euh, Diddles qui tente d'ériger un, un mur de défense, qui ne trade même pas le totem, je pense que c'est vraiment oui. pour garder le, le plus de, de place, enfin le, le board voilà, le board, le, port le plus rempli possible pour éviter de se prendre à euh, quelque chose de... En attendant sans doute le roi Voilà. Je pense que le prochain tour, Diddles va sans doute jouer... Ah le prochain tour ça va lancer va son brise -esprit il, le, le... Là, le brise esprit n'aurait pas spécialement d'intérêt à moins qu'il y ait des trades, non. parce que... Corback ne va pas utiliser son pouvoir héroïque. Je pense qu'il va sans doute sortir son plaid d'écaille en attendant que le roi Lich arrive. Après ça dépend de ce qu'il va tirer aussi. Hein. Mmh. Qu'est-ce que nous fait Corback Parce que là dans sa main il a ouais. deux cartes qui peuvent infliger deux dégâts. Mais il ne peut pas jouer les deux. Donc il va falloir choisir et.. Je pense qu'il ne voulait pas sacrifier son... Ah, je pense qu'il va vouloir gamble le, le couteau. Mais euh, en fait, il voulait pas sacrifier son lanceur de couteau, je pense. Mm. Il y a peut-être silence le Tar Creeper, ce serait pas mal. Alors, il faut que Korbak fasse attention, parce que si Diddle réussit à revenir, il n'a plus de cartes. Ah et ça va être fini. Hein. Là, c'est clairement le la quintessence du, du deck euh, aggro. Ah, c'est... Ah, D'accord. Oui. Moi, j'aurais silence l'autre, tu vois. Oui, oui, pareil, mais je pense que ça doit, ça doit nous dépasser, Balka. Oui, c'est ça. Euh, et je pense que c'est fini. Cette game est terminée, parce que euh, le briseur ne va pas faire grand-chose euh, actuellement. Ah, un ouais. tour du Lich King qui aurait, de toute façon, été vrai, trade oui. euh, par, un, par un coup de géant. Diddle ça des decks qui sont vraiment très forts sur le late game. Mm. Et là, on peut voir qu'à chaque fois qu'il s'est fait défoncer... Euh... On n'était pas passé le tour, euh, tour 7-8. Hein. Ouais, parce que là, on a 14 sur le board pour euh, pour core back. Ça va passer à... Allez, d'accord, il va vraiment... Et il pose un... Non. Bon, très bien. Il, a... il s'avoue vaincu. Donc c'est un... C'est un chaman qui Alors, est validé. Le chaman est enfin validé. à la surprise de tous. Je pense que... Je pense que sortir le druide de la part de Diddles cela était peut-être pas une la meilleure des idées, mais bon, bah peut-être qu'il aurait mieux fait sortir son je sais pas, son mage. On en revient à la stratégie ouais. de validation des decks en fait, euh, je pense que Korbach se garde le mage pour la toute fin, parce qu'il en est très confiant, il a beaucoup moins confiance en son paladin actuellement, parce qu'il a quand même perdu beaucoup de puissance euh, suite au nerf. Et euh, du coup, il voulait valider ses decks euh, très très forts, comme par exemple le voleur et le, le démoniste, histoire de vraiment instaurer le, un peu une, bah, une domination mentale, hein, il faut le dire, parce que ça joue euh, dans ce genre d'affrontement, et euh, prendre un peu plus de temps pour jouer le, le chaman peut-être. Tandis que chez Diddles, on a, voulu, euh, on a voulu jouer les decks un peu plus lents en premier. Ouais. Et euh, là, il voit que, enfin pour ne pas se frustrer lui-même, euh, après que le guerrier et le druide aient échoué il se penche sur son mage. Ah, je suis contente. Ça c'est... C'est le mage tempo corbeau agaçant. Voilà. Et ça c'est bien. Un, un très, très bon archétype. Sauf contre le paladin. Sauf contre <rire> le paladin. Mais l'avantage, c'est que... Euh, alors déjà, Diddles a dans sa liste euh, des projectiles des arcanes et des, euh, et des éclairs de glace qui sont très utiles contre ce genre de deck. Voilà, par exemple, là on va avoir un, un éclair de givre instantanément envoyé, je pense. Alors, il y a Nui qui, euh, qui s'étonne en disant Diddles qui se fait avoir par de l'agro-ironiste. <rire> bah, enfin, Diddles, à la base, est quand même un joueur extrêmement contrôle. Mm. C'est vraiment quelqu'un qui est orienté très contrôle et. Euh... Qui est monté légende grâce au palace secret. En effet. Il faut le, il faut le noter. Donc, une rune explosive, oui. je pense que Corbac sans doute. Parce qu'un contre-sort n'a pas maintenant. été posé aussi tôt dans la partie. Et donc, comme vous pouvez le voir, le euh, pouvoir héroïque de Korbak euh, coûte 2 de mana. à son grand désarroi, j'en suis convaincu. Tandis qu'on pioche la deuxième rune explosive chez Diddles. Donc, leurs deux listes sont relativement classiques. Il hein. n'y a rien de très très euh, extravagant. Si ce que le deck de Korbak euh, fait fonctionne la gueule. plus. Voilà. <rire> le mec est deg. Le deck est dead. <rire> le deck est dead. <rire> Et euh... on va Potentiellement, c'est peut-être ça qui va faire perdre Corbac. Mais à mon mmh. sens, s'il y avait pas eu le nerf, là, ça aurait été peut-être un peu plus serré. Après, je sais pas, on va voir. Hein. Alors là, je pense que Diddle se pose la sorcière pour attirer la dernière charge de d'armes de Corbac parce qu'il va vouloir la gérer très très vite parce que c'est. C'est une carte très très forte chez les, chez les mages, évidemment. Et qui peut tuer très vite son corbeau, aussi. Voilà. C'est quand même la pièce maîtresse de ce deck C'est ça. La, la, la, la pierre angulaire. La clé de voûte. C'est le terme que je cherchais. La enfin, lore je... de son stan. Et exactement, je ne sais pas <rire> le dire. Euh, la lore de son stan, comme c'est beau. <rire> euh, il faut noter que... Uh, corbac a actuellement une égalité en main, donc uh, dans son... Et ça, ça fait... Pas... ça fait pas plaisir. Dans Feu, son archétype... Mais je pense que uh... l'égalité, ça va lui servir à contrer sans doute un premier corbeau qui aura fait pop des gens, mais il se doute peut-être pas que Diddle a ses deux corbeaux dans la main. Après, l'avantage de... Euh... de euh... Comment dire De corbe <rire> décidément. L'avantage de Korbac sur, euh... sur Diddle, c'est que... Euh, bah... Sur cette version du, du mage euh, aggro, une fois que les corbeaux sont gérés, il reste un peu moins d'outils. C'est ça, il faut faire attention. Pour aller dans faut la vraiment gueule. les utiliser au bon moment. Là, Diddles n'a pas de secret à poser. Il s'en tape, il pose parce que c'est le voilà. moment de poser. Le board est free. Corbac a beaucoup trop de cartes dans sa main. Voilà. Il a, il ah, a une chance. première égalité D'accord. Ouais, égalité consécration. C'était prévisible. Et je pense que ça a été bait par Diddles. Ouais, je pense qu'il l'attendait. Je pense qu'il qu voulait vraiment. Euh, voilà. voilà, instantanément. Euh, la, le deuxième corbeau, la boule de feu. On va espérer qu'il n'y ait pas de. Alors, j'ai oui. pas, pas envie de le call euh, pour pas lui porter malchance. Mais. Euh, donc voilà, instantanément, le corbeau qui, est, euh, qui, est, qui va être trade. Euh... Alors, les deux corbeaux. Donc les deux corbeaux les deux sont deux dead. Corbeaux sont tuer, les deux corbeaux sont dead, et alors là, c'est maintenant que ça va commencer à être un peu délicat. Mais rappelons que Diddle's a deux explosions pyrotechniques dans la main. Oui. Euh, ce qui fait quand même un total de 20 dégâts, s'il si survit jusque là. C'est ça. Il balance ses projectiles des arcanes, je pense qu'il espère que ça efface. Non, je pense qu'il espère que ça va tuer la... Là, il va hésiter à ping la, la lifesteal. Mais pour moi là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est donc là, il enlève le lifestyle forcément, mais il veut tuer Korbuck avec ses deux explosions pyrotechniques le plus vite possible. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, pas c... qu'il aura encore sa championne en vrai argent, d'ailleurs. voilà, ça, le vrai souci en fait quand on joue euh, mage, c'est que nos ressources sont limitées euh, et donc il ne faut pas que la personne en face se heal trop. Et euh... alors, qu'est-ce qu'on fait ah, Là, c'est pas ce qui est arrangé. Je pense que. Il va falloir taper dans le. Est-ce qu'il va y avoir de la chance oh, non, il n'a pas eu de chance sur de le chance. deuxième couteau. Il va il va il retenter couteau et non ah, Ce n'est pas son jour de chance à Corva qui va être obligé d'envoyer la tête. Euh, alors là, le souci de c'est que sa est main compliqué. est très vide. Sa main est vide. Euh, il a juste une explosion pyrotechnique que, que je pense qu'il va utiliser. Alors combien on a là sur le bord On a 6, 9. Je pense qu'il faut ping six, euh, oui. un des loups. Et envoyer la, la pyro dans la tête. Ah, Je pense qu'il va tout faire face. Je pense qu'il faut, il faut faire ça. Non, je pense, je pense pas qu'il faille. Voilà, je pense qu'il faut ping le loup. Parce qu'il a un HP en fait, c'est vraiment trop, euh, trop beau et comme là, occasion. Il, il va... Et là, voilà, on balance la pyro. Alors là, par contre, euh, Korbak a l'info que ce n'est pas la pyro du deck. Et la, mais c'est oui. la pyro de la glyphe, car elle coûte 8. Et que c'était aussi écrit en dessous, créé par le glyphe primordial. Donc, Corbac euh, sait qu'il doit encore se faire attention. Sachant que là, il est également à portée de boule de feu. C'est vraiment une situation délicate quand on est à 6 HP face à un, face à un mage parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans le visage très très vite. Et là, je pense que, bah voilà, il n'a pas de réponse. Et c'est gagné. C'est gagné C'est gagné par Diddles. Par Doodles. Une validation du deck mage. Euh, heureusement qu'il a, qu a eu cette pyro. toute souplesse, heureusement qu'il a eu cette pyro sur que la. Parce corbeaux, il les a eus. Ouais. Mais enfin, ces corbeaux ont été tués très vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat 3-2. Mais oui, oui, non, non, c'est bon, c'est gagné. <rire> Yellow Croc qui, comme d'hab, secoue. Nous sommes à 3-2. <rire> qu'est-ce qui qu reste à valider chez Diddles Alors, chez Diddles, il nous reste le druide, le démoniste et le guerrier. Ok. Donc en termes d'archétype c'est un druide spiteful, un démo cube et un guerrier euh, quête euh, impair. Donc là on a euh, Korbak qui reste sur son euh, paladin plus hyper que ça. Korbak va peut-être avoir beaucoup de mal à valider ce paladin. Mmh, c'est vraiment ce qui me fait peur avec ce deck parce qu'il perd nettement en pression en fait maintenant que le.. Euh, maintenant que en fait le, le, le token est dans la curve. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tour sur deux, un token gratuit entre guillemets, euh, bah ça nous prend euh, une potentielle carte à deux à jouer et ça ralentit nettement le, le, le côté un peu nerveux du, du deck. À un moment je vais devoir vous laisser pour récupérer ma commande. Oh madame se fait livrer. Exactement. Laure ne se prive de rien. <rire> C'est bien, oui, je suis assez d'accord avec Yellow, pour le coup, je pense que Diddle's euh, le choix de Diddles qui s'est porté sur le guerrier n'est pas anodin, mm. euh, il sait exactement quels archétypes Korbak va jouer là, à essayer de valider, voilà. et le guerrier est plutôt euh, plutôt favorable mm. Face aux deux. sur ses prochains matchs. Parce que honnêtement, le, le guerrier euh, le guerrier armure, c'est vraiment le hard counter du, du mage tempo, et un euh, excellentissime counter du, du paladin euh, agro. Donc là clairement euh, Diddle's devrait valider cette game assez facilement je pense et euh, par contre du coup ce qui s'annonce difficile pour Diddle's je pense ça va être son druide oui, parce qu'il est assez lent assez face à deux decks vraiment de très plan. très rapides. Donc la question qui va se poser c'est quel deck va jouer Diddle's à la partie suivante Est-ce que ce sera son démoniste histoire de, euh, bah de certes se prendre une tannée en début de game mais pouvoir sustain un peu avant d'ensuite dérouler son jeu Ou bien euh, de jouer druide et d'essayer d'encaisser le plus possible avant de, encore une fois, dérouler son jeu. Oui. La question se posant. Sachant qu'il faut noter qu'un druide spiteful, c'est pas si euh, free win que ça, hein, parce que euh, les spiteful, non, bah, on peut quand même le rôle, les cartes, mais de rien. <rire> Est-ce qu'il va nous refaire une double Tyrantus comme il avait fait face à Yves <rire> On se le demande. J'ai l'impression que Diddles a un peu moins de chance face à Korbac cette semaine. Mmh, c'est vrai. C'est un peu compliqué, donc là on a une double adaptation. Toxicité, c'est très très intéressant ça face au... face au mur de provocation que va dérouler, à... dérouler Diddles. Allez, il faut commencer à poser des provoques là Didles, hein. Pense... On est à 0 sur 7 de la quête. Ouais, mais en fait, c'est ça, le... ça le souci aussi du, du guerrier 4, c'est qu'au final, il a assez peu de cartes taunt, en fait. Il a, le... il a deux défenseurs, il a 2 euh, miliciens qui ont écho, mais pour 3, il a 2 rampeurs du goudron. Et il a aussi, je crois... Ouais, il joue 2 neve Donc en gros, ça fait 8 cartes dans son deck, dont 2 qui ont écho et 2 qui lui créent euh, au total 2 nouveaux taunts. Donc c'est... C'est pas tant que ça. Enfin, ça va être validé vers le tour 12 ou 13, je pense, quelque chose comme ça. <rire> Donc, euh, il faut que, que Tidal ça tienne bon. Mais bon signe pour lui, il n'y a plus de. Je comprends a pas pourquoi il n'a pas posé son rampeur du goudron avant, surtout. Euh, je pense qu'il qu attendait un petit y a peu. peu. Voilà, il va falloir ouais. déluge de coups histoire de tout nettoyer. Il va probablement coin euh, rampeur là parce qu'il n'a pas d'autre... Euh, ah, ah non, il mais, alors, mais je comprends pas pourquoi il attend. Là, j'aimerais bien qu'il m'explique. Me, qu parce qu'en fait, il sait qu'au tour suivant, il ne pourra pas poser ses miliciens, siens. Et là, ce tour-ci, il va pouvoir Chouette, Rampeur, tranquillement, et Armor Up. Et va Chouette, Chouette, Navrecorn, qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus aggro, on va mm -hmm. dire. Il va vouloir poser un gros body. Est-ce que c'est intéressant pour lui d'avoir le... le Navrecorn dans son deck euh, je ne sais pas, parce qu'en fait c'est aussi ça la partie stratégique de, ce, de cette carte. Bon le problème se résout maintenant que Corbac a réduit au silence le ah dernier là, là là là euh, Mais là on a une 12-12 On a une claque à 12 Dim. Le silence a déjà été utilisé. Ah la bastion. Ah. Euh, alors est-ce qu'il va vouloir poser une autre carte avant histoire d'augmenter ses chances de gagner ou pas Là Diddle s'est a pris trop de risques pour moi. Il a vraiment pris trop de risques. Mm. Je pense qu'il faut envoyer Face... Ou limite même pas en fait. Mais euh, à sa place, j'enverrai Face et je, oui, oui, je ferai euh, oui. Baston et... Euh, ou sinon, il peut faire Triple Ministère okay. fantôme c'est Face Baston, j'imagine. Non, non, non, non, non, il va... Non, non, non. Ah non, d'accord. Non, non, il va vraiment faire un mur. Euh, et... Euh, ça ça peut être très risqué parce Temporisé. que nous avons en face l'égalité consécration voilà mais ça il le sait pas et là il y a le létal en fait et il pourrait s'en douter, là Diddles je comprends pas pourquoi il ne s'en doute pas il sait que c'est joué par très adversaire. très greedy mais du coup égalité consécration qui est le létal et c'est une validation du deck de, euh, de Corbeck du coup euh, donc ce qu'on disait c'était euh... on a quand même pronostiqué Diddles gagnant de cette game euh, mais il n'a pas réussi à, à survivre malheureusement, il ne au... s'attendait peut-être pas à la bénédérois sur le. Peut-être, mais je pense King. que c'était déjà une erreur à la base de laisser le, le Lich King comme ça, un peu à poil. De ne pas poser de provoque, d'être greedy pour ré réussir à, à capitaliser énormément sur ses tours. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut passer en ladder, mais là, avec le. En enfin, tournoi, c'est quand même beaucoup plus risqué à faire. N'hésitez pas à être greedy en, en ladder, hein, d'ailleurs. On lui demandera, gens, Yellow, on lui gens, demandera le raisonnement. Euh... Bon, alors, ça va être balle de match. Ça va être balle de match. Donc là, euh, Korbach n'a plus que son mage. Son mage tempo que j'aime beaucoup. C'est vraiment un archétype ah, que, que j'aime bien. Là. très très chouette. Tandis que Diddles... Il, Diddles, Il retente, retente le guerrier. Et... Donc là, Korbak ouais, a un archétype ouais. différent, comme je vous disais, en début de, de rencontre. Il a un archétype qui est vraiment euh, full face, qui est vraiment full. Euh, J'envoie des dégâts. Les seules Avec créatures... des berserker. C'est voilà. très intéressant ça. Les, euh, euh, les seules créatures sur le board, ça va être des Wyrm, des apprentis, des arcanologues pour tirer les secrets. Et des euh, buveuses de vie. Des, des pour jouer les secrets, des buveuses de vie et histoire de lifestyle un peu et d'envoyer encore plus face. Et, et c'est vraiment bien ça de, de jouer les buveuses de vie. Parce que vraiment, parfois, ce qui pouvait un peu manquer, je le sais, hein, au match tempo. C'est le sustain. C'est le sustain. Et le, la buveuse de vie, elle permet vraiment de... On enchaîne les dégâts avec le match tempo, les petits dégâts par-ci, mmh. par-là, avant d'avoir un gros finisher. Et la buveuse de vie, elle aide vraiment à ça. Parce que lorsqu'on a les deux, et qu'on tire les deux, et qu'on joue les deux, mmh. ça fait quand même 6 points de dégâts euh, d'envoyer à l'adversaire. Alors là, plus on de peut faire Là, euh, Korbach avait l'option de jouer extrêmement grisé en posant sorcière, euh, et de faire ensuite... Euh, euh, cône de froid... Coin, glyph. Ouais C'était euh, très très greedy. Il aurait pu, mais ça aurait été vraiment euh, beaucoup trop. Bonsoir, double L. Bonsoir. Euh... Didos qui part sur. Euh... Voilà, qui va avoir un tour 4 parce qu'il sait qu'il doit survivre au début. Et il sait que euh, Korbak a pas tant de dégâts assurés face que ça en fait. Il a les, euh, les boules de feu et les pyro Enfin, et la pyro. La double Wyrm, oui hein, ça c'est vraiment un très bon play, euh, ouais. on est très, toujours content de voir. Très très bonne early de la part de Corbac. pour l'instant. Et puis hop, hein, une petite glyphe, et là on se retrouve avec une 4-3 et une 3-3. Éclair de gif pour 0 c'est vraiment très très bien, je pense qu'on va trade, voilà, on va trade le... Et voilà, là oui. Corbac il est très très bien, et c'est bon, il commence à entamer. Korbak euh... qui décide de, de geler le, le guerrier, je pense qu'il a peur d'une euh, hache de guerre. Il, Il a peur d'une hache de guerre, je pense, et euh, je pense aussi qu'il veut aller le plus vite possible. Qu'il a compris mm. que le point faible de Diddles, là, ce soir, c'était euh, les decks un peu aggro. Mm. Qui voulait faire monter ses wyrms aussi. C'est ça, Diddles qui se débarrasse d'une Wyrm. Là, ça va être soit euh, Berserker Ping, soit, Kierping, soit euh, <rire> Buveuse de sang. D'accord, donc il ping pas euh, face, il décide de poser un peu plus de board, alors là par contre voilà, c'est le risque de déluge de coups. C'est pour ça qu'en fait le danger quand on joue euh, quand on joue sorcier, merci pour le pour le beat euh, de Galandur, un bit, évidemment c'est euh, Mirieu qui wow, t'a donné des cours, euh, Le risque en fait quand on joue euh, sorcier aggro. C'est que quand on pose trop de créatures sur le board, elles peuvent très facilement se faire clear par un deck contrôle Et là, c'est pour ça que je pensais que Corbac allait faire Berserker Pings parce que c'était assez greedy de poser la, la sorcière, enfin l'apprenti, sorcière sur, sur son... le board. Je suis quand même contente pour Diddle ce qu'il ait pioché. Euh... Ah, merci Alinkos pour ses 100 bits oh, merci, désolé pour, pour Galandur. <rire> pour Galandur. <rire> Merci On est tous désolés pour Oui. Donc, Alors qu est qu se passe qui est joué C'est intéressant qu'ils prennent le souffle de Sinragosai, vraiment euh, pas trop s'en prendre dans la tête pendant que lui, il en envoie. Il a toujours la pièce qui est intéressant. Ah oh, bien sûr, oui oui. Ça, il va pouvoir euh, enchaîner quelques, euh, quelques dégâts. Est-ce qu'il va vouloir je pense que ça va faire piocher Diddles On peut voir aussi que Diddles est, euh, est à 1 sur 7 de sa quête. Hmm. Encore une fois, on est tour 7. Il a toujours pas posé plus que ça de, de provocation. Diddles... Et d'un côté, c'est pas qui va ouais. le sauver face euh, à un match tempo. Ouais. Diddles décide de piocher. Il veut piocher. Il veut de l'armure, il veut... Okay. Il veut sa quête. Il a pas de temps pioché que ça en fait. Il aurait pu euh, double acolyte euh, tourbillon mmh. euh, pour à la fois clear le board et piocher euh, 4 cartes. Mais il a décidé de, de ne piocher qu'une fois. Euh, sinon c'est une erreur de sa part hein, parce qu'il faut toujours piocher en début de tour. Comme vous le savez si bien depuis qu'il a fait ses, euh, ses vidéos. <rire> Donc il a envoyé un petit non, maintenant, on a la lunette qui, est, euh, qui a été piochée. Ça peut être intéressant de la jouer maintenant, tant qu'il n'y a pas trop de menaces sur le board de, de la part de Diddles. Éventuellement, un coin éclair de givre ou souffle de Sindragosa, qui est un peu plus RNG pour le coup. Alors, qui tombe il faut sur savoir quand même, même, avec le tempo, que quand même, plus on avance dans le late game, plus ça va être compliqué. Ouais. Et là. Euh... Alors, c'est intéressant de jouer euh, durant des arcanes quand il y a deux ateliers en face. Oui. Là il a eu de la chance, ça a fait piocher qu'une seule fois, il a réussi à clair le, le, le, le taunt, pardon, j'en perdais mon latin. Tour 3, est-ce que... Ah, il va vraiment vouloir casser l'arme D'accord, oui. c'est un choix intéressant. intéressant. C'est intéressant mais il faut le faire. En fait à lunettes, je trouve que c'est vraiment l'arme délicate à gérer, parce que soit on a envie de la casser pour pas que le, euh, le mage snowball, comme ce qu'a fait Diddles à l'instant, soit on décide de la laisser pour que le mage aille plus vite à la fatigue. Et je trouve que les deux se valent et dépendent de la game, en fait. Je pense que là, Diddles fait bien de jouer safe, vu comment il est dans le tournoi. Mais dans une game classique de ladder, il aurait probablement laissé... Euh... Enfin, il aurait possiblement, et pas probablement, laissé le le mage oh à la fatigue, voilà, un surrender parce n'a pas euh... envie de nous imposer une trop longue <rire> game, il sait que c'est perdu. Merci à lui, et donc Merci, bravo à Diddle, qui valide son guerrier et qui remonte à 4-3 dans ce dans ce BO extrêmement serré, rien à voir avec le, le, le, le yellow croc qui s'était <rire> fait sécher comme, comme du bollinge séché comme comme dit Bollange Ouais ça, ça me vient comme ça, tu vois il m'inspire Yellow, il me, il me fait avoir des, des envolées lyriques comme ça. et euh, Donc vraiment un, un BOC Allez, qui a on très on sort très le serré. cube On sort Diddles, le cube Diddles sait que là, voilà. c'est gagné. Là Diddles il a, il a réveillé le, le Hulk en lui, il, dit, il, il lui a dit ok vas-y amuse-toi gamin, maintenant je déroule. Je pense que vraiment il était dans une perspective de on va tout lui faire valider sauf un deck qui sera nul contre ces decks-là, c'est-à-dire le deck démoniste cube. C'est un cube mmh. Oui, c'est un cube. Là, ça, ça va être très difficile pour Korbak. Et hein. donc, euh, quelques différences par rapport au cube de Korbak, même si vous avez, même si vous n'avez pas eu le temps de, de voir en détail le cube de Korbak, vu qu'il a gagné assez tôt grâce à ses géants, euh, Diddles joue ici, donc un hospice tout comme euh, corback mais il joue une poupée vaudou qui peut être très très intéressante pour contrôler euh, bah, éventuellement une wyrm qui aurait un peu trop pris euh, la confiance. Euh, il va peut-être pouvoir coin euh, la wyrm si jamais il veut vraiment s'en débarrasser mais euh, on verra bien. Euh, et sinon comme, euh, comme élément différent il a... Euh, que je dise pas de bêtises... Euh, il joue deux voiles de mort aussi. Que ne joue pas que ne joue pas Korbac. Donc euh, là on a un beau board euh, qui va très très bien être rasé par de belles flammes infernales dorées de la part de, de la part de Diddles. C'était très intelligent de sa part en plus il avait coin avant comme ça s'il avait affaire à faire un counter spell il aurait pu partir sur une stratégie différente probablement le rampeur de goudron histoire de, de se protéger un peu. Là Korbac euh, qui essaye de balancer un peu de dégâts. Je pense que dans cette game Diddles va... bon là il va tester le... Euh, enfin il sait que c'est une rune explosive, la question c'est est-ce euh, qu'il va la, la déclencher. Voilà il décide de le faire sur une, une carte qui peut l'encaisser, donc l'Hospice. Le, euh, je pense que dans cette game, Diddles va éviter de beaucoup piocher avec son pouvoir héroïque. Il l'a fait une fois, il va peut-être pas le refaire de toute la game je pense. Euh, parce que euh, comme vous le savez en fait les matchs ça peut aller très très vite. En termes de dégâts infligés, là il va peut-être améthyste sur l'arcanologue, la, sur euh, soit ça, soit le crâne, ça dépend de, de lui, ça dépend de, ça dépend de ses choix, mais si jamais il crâne, il va tomber à, à 3 HP, donc c'est quand même assez bas, Et là il remonte un petit peu, il a, il a de quoi un petit peu contrôler, prochain tour ça va probablement être un laquais qui va être posé, Corback qui profite de, ce, de cette baisse de rythme pour, euh, bah pour en balancer dans la gueule en fait. donc euh, Il a pioché, il en envoie dans la tête. Là il faut, que, il faut que Diddle se pose des choses sur le board. Il faut surtout qu'il pioche du soin en fait. Parce que là il a un laquais en main qui a peut-être posé. C'est un peu trop risqué de jouer le garde funeste sachant qu'il risque de perdre son arme. Il a encore 3 tours à tenir avant la, avant la pyro. Il sait pas qu'elle est en main mais il se prépare au pire probablement donc euh, là il faut vraiment qu'il qu vise la survie et, euh, et la survie ça va plutôt se jouer au HP plus qu'au board parce que bah, quand on joue euh, contre, un, contre un mage face il bah, y a ce genre de choses qui arrivent, on a un counter spell qui est joué pour éviter le, le, les soins. Ah, on a Gul'dan qui est pioché. Est-ce que ça va être trop tard ou pas La question se pose. Euh, je pense que ça risque d'être un peu tard pour ce Gul'dan. Il va falloir que Diddle se pioche assez tôt. Je pense qu'il se doute que c'est un... Enfin, il sait pas que c'est un contre-sort, mais il a deux voiles de mort pour le tester. C'est un peu le, le, le sort le plus gratos dans son deck. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'il en joue, parce que le voile de mort, on peut clairement s'en débarrasser pour tester les deux contre-sorts. Euh, bah, sans trop de... Sans trop perdre en fait. Ah, il pioche oh, C'est vraiment très très greedy. Hein. Là, c'est. Euh... Là, c'est. Bah là, c'est fini pour Diddles. Hein, vu qu'il a euh... éclair de givre et euh... ping. Et donc, c'est une victoire de... de Corbeck. Tandis que ma chère euh... Laure est... est absente pour voir ça. Et, euh... et donc, euh... félicitations à Corbach qui s'impose, euh, qui s'impose en, en assez peu de temps, en à peine une, euh, une petite heure, euh, <rire> face à Diddles. Donc, euh, c'est quand même une, une belle game. On va aller, euh, on va aller les, les interviewer euh, sous peu. Euh, je vais les, je vais leur proposer de revenir. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Euh, comment vas-tu Ah bah ça roule, je me suis gueulé dessus. <rire> Mais comme un putois sur les guerriers. Ouais, la, la, la première ou la, la première game, celle que t'as perdue Non, non, non, celle... La deuxième Égalité et conseil. Ah oui. Ouais, ouais. Parce que je le dis, en fait je pensais être tour 10. Donc ça peut être tristesse c'est ouais. pour ça que je vais vers ma pièce en fait ouais, parce que je fais mes 9 créatures et ensuite pièce armor up, ouais. je mets ça me... parce que je le dis juste avant je dis bah je suis à 14 c'est bon ouais c'est triste <rire> mais c'était cool sinon le reste pas tant de soucis hein. et uh, Corbac eh bien bravo à toi pour cette victoire 5 à 3 mes... quelques misplays quelques misplays mais bon c'est le c'est le stress c'est un petit peu stressant ah bah plus qu'un petit si peu on se tonte au début du match. T'es euh... <rire> <rire> quand même un candidat très sérieux. Ah <rire> mais euh, c'est tranquille. Donc euh, je tiens à vous dire que, euh, que Charles est absent car il est cherché chercher sa nourriture. Donc elle a, elle a raté le... Euh... Elle a raté le final Elle a raté les, les trois derniers tours je crois, ou deux derniers tours. Ah bah euh... bien. Ah eh bah bravo. C'est pour, euh... ah, en fait, pour ça, ça n'a pas eu lieu. C'est ai ça. Euh, du coup rematch. Euh, Parfait. Rematch du BO 5 <rire> entier donc. <rire> euh, ok donc on va euh, on va repartir du début. Euh, deck voleur validé au premier par Corback un, un deck qui est bien sorti. Ouais nickel. Euh, c'était très ok. Euh, par ouais t'as vraiment moment. une très très bonne sortie relativement curve à chaque tour. T'as pu euh, as pu imposer ton, ton jeu sur le board. Diddles ouais. qui a fait de son mieux pour le gérer mais à un moment c'était euh, c'était un peu frileux. T'étais un, un peu frileux, mais t'as ouais, bien fait quand même. un peu peur, mais ouais. Il vaut mieux ça plutôt que l'inverse. C'est euh, euh... là où j'ai gueulé euh, la première fois dans mon petit bonus vidéo que vous aurez. Parce que euh, j'ai fait le truc mental 3-3 en disant « Ah, évidemment, roi de la RNG, donne-moi une éviscération. »« Il joue un deck impair. <rire> »« <C 'est une rire> Espèce de bolosse. <rire> »« Ça ne marche pas. » Ah oui, la, la glime... glimmer en route, c'est ça enfin, euh, euh... Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais plus son nom, mais la petite créature pour trois euh, chez les prêtres, qui cherche une carte dans le sac. Ouais, c'est ça. Euh, ça, ça. Ensuite, du coup, on a eu le cube de corbac qui a été validé, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Ouais, je le dis aussi, je fais pas voilà, donc là, vu que c'est pas lui qui a la pièce, il va me sortir genre des montagnes, fait genre des montagnes, <rire> voilà. j'ai rien pour le gérer, donc je lui dis, bah, ouais. il va me sortir un faceless. C'est ça. <rire> euh, c'était vraiment, bah, c'est ce qu'on disait aussi en, en commentaire, hein. c'était vraiment... Euh... Le souci, en fait, du du guerrier impair, c'est qu'il n'a pas d'exécution. Et euh, bah du coup, ça clairement, ça si se si gérer, ouais, ouais C'était euh, vraiment le, le, le plus menaçant pour leur lien. En fait, c'était vraiment soit ça, soit une très longue game. Et pas d'entre en fait, de je pense. Je de nouveau là. se passe Donc c'est une victoire de Korvac. D'accord, merci. <rire> euh, J'ai eu des problèmes à la livraison. Très bien. J'espère que tout va bien maintenant. Et euh, j'avais donc commencé à interviewer à revenir sur chaque game euh, avec nos... Euh, nos combattants, nos valeureux guerriers. Euh... Alors, euh, est-ce que Diddle, ça justifié le pourquoi du comment de son, de son guerrier quête qui ne pose pas de provoque Alors, on, on allait venir justement, <rire> euh, c'était justement, justement sur, sur le match dont on parlait, du, contre le démoniste euh, cube, je crois. Mm -hmm. Où euh, t'avais quelques provoques en main, t'as préféré ne pas les poser. De mémoire. Je vais le poser parce que. pour bon, ça à rien. Attends, je vais la game. Je m'en tape, moi, je suis comme ça. Je <rire> pense <rire> que ça va le poser, ça déjà. Euh, du coup, Corvac, ça fait quoi d'être le nouveau euh, challenger euh, confirmé C'est la grosse pression <rire> Parce que du coup, ensuite, qui vas-tu affronter Est-ce que c'est Exil Est-ce Ex que Ex c'est Charles et Nuit Ouais, c'est Exil. Je crois que c'est Exirion qui est le prochain. Yes. <rire> Exirion qui dit dans le chat c'est moi le prochain, je vais me faire démolir. Mais non. <rire> euh, sachez que je me réinscris maintenant, parce que Yellow ne l'a pas fait. Yes. Très bien. Donc, du coup, je passe après euh, Charles et euh, Nuit. <rire> <Je précise> de... <rire> Précédent. Précédent. Redécoudre. Alors pourquoi, euh, Diddles, comment tu justifies ta, ta défaite Comment justifie ma défaite <rire> la, Laquelle Laquelle la, En général ou sur une des games en particulier Non en général. En général Il euh, y a eu très bonne sortie de comeback. C'était cool. Ah ça blâme la RLG <rire> Ouais, ok. Ok. Mais clairement sur le. Sur le vraiment celle où je m'en veux, c'est vraiment celle de euh, exec euh... Euh, exact, égalité consécration. Ah, oui, oui, oui. Hein, oui. Tu, tu, tu, tu entendras notre euh, commentaire. Euh... <rire> mm. Mais en fait, sur le, ce que je disais, c'est que j'ai la pièce en main, je le sais, je me dis bon, pas de soucis, je joue mes, mes trois fantômes, et ensuite je fais pièce, euh, armor up, et ça passe. C'est easy. <rire> j'ai 9 mana, j'en ai pas 10. Eh oui. Non mais euh... ça, ça, ça t'arrive bien trop souvent, mon cher Diddle, ça. Pas De mal compter ton <rire> mana, c'est... Euh... Je te l'avais dit en plus une fois, ça te perdra. Et euh, voilà. <rire> ce fut, Pour un euh... tout de même. Ce, ce fut ta perte. Ouais donc du coup j'ai une provoque en main sur, au moment euh, fatidique de mon mmh. mort. Et c'est laquelle Alors, En fait ça change rien. Parce que que je la pose maintenant ou euh, après il me faut de l'armure. Il faut de l'armure, il me faut euh, des bastons, il me faut, euh, bah, faut tout et n'importe quoi en fait. tout mais de quoi assurer le contrôle une fois que as plus de l'armure up euh, disponible. Mmh ça, parce que poser les taunes, de toute façon les taunes ils vont se faire bouffer par les 8-8, je vais avoir absolument aucune value de ça. J'ai euh, rien pour gérer... Euh... De, de mémoire, sur le board il y avait euh, Lich Silence et Sort du côté de corbac et toi t'avais deux euh, créatures. Et t'avais une, une brôle en main. Ah mais ça c'est plus tard ça, Rolish Silence. C'est dans une autre game Je confonds peut-être. Ah oui, oui, oui je D'accord, ok bah je confonds. Euh... Coup... Je, vais répondre, je vais me permettre de répondre à certaines questions dans le chat de oui, pourquoi oui. il piochait à la fin et pourquoi Didel oubliait ses propres enseignements. C'est parce qu'on est dans le contexte d'un tournoi, oui. et ça fait peur, oui. il y a de la pression, on ne joue pas de la même manière quand on est en rank ou quand on affronte quelqu'un en stream en plus devant tout le monde voilà. qui va en plus demander de, des comptes sur chaque, chaque erreur. Ah voilà. non, non, mais t'inquiète, de toute façon, je peux répondre là-dessus aussi. Euh, quand vous êtes sûr à 100% de votre play, parce que quand vous connaissez votre deck en fait à 100%, vous savez directement les... les les adcoms qui peuvent sortir de votre deck, si vous savez que votre meilleur play c'est le play que vous avez dans la main, vous n'avez pas besoin en fait, vous faites le meilleur play et basta. C'est pas important dans, dans ce sens-là. Tout à fait. C'est exactement pour la même raison que j'ai euh, concede face au <rire> <Ouais. rire> <rire> guerrier avec, avec mon mage. Je savais exactement ce qui me restait comme dégâts dans le deck et... Euh... Ouais, tu savais Donc, que tu euh... pouvais pas passer le mur. Si je Même en, fouet, même en faisant une, une ouais. perfect adcom, euh, c'était pas possible. ...d'assurer dé des dégâts suffisants euh, par rapport à sa sustain. Euh. Ouais. Ce qu'il aurait juste eu à faire traîner la game et c'est je... ouais, ah, ouais. Jamais j'allais euh, activer mon pouvoir. Ah non, mais j'en étais, étais sûr. <rire> J'espérais juste à, à, à aller assez vite dans le deck pour, euh, pour aller plus vite que, ton, que ta regen, mais c'était pas du tout le cas. Ouais, non, ça m'a foutu les boules, mais ça a été... Bon, bah en tout cas, euh, ça a été rapide. Mmh. Ah bah oui, ça c'est moins compliqué. Je pensais que bah, ça allait être plus long que ça. Bah non, parce que Corbeck il a que des décalages. Absolument. Mais euh... pour écouter notre, euh, notre commentaire. <rire> mais après, c'était euh, c'était rapide, mais c'était quand même relativement serré, un hein. 5-3 on le rappelle, c'était <rire> pas du ouais. tout un no match. Euh... Je vais pas, pas dire du... contrairement à Yellow, parce que je suis pas <rire> je suis pas je suis pas comme ça. Vous me connaissez, je suis pas je suis pas <rire> du genre à, à insulter Gratos Mais euh, c'était vraiment très, très très serré. Alors, en fait, chaque match. Il y avait un moment où n'importe qui pouvait gagner en fait, et où ensuite la balance penchait d'un côté euh, ou de l'autre. Chaque match avait un moment où je pouvais gagner. le voleur, ah, le, voleur. Et le <rire> démo. Je suis Alors. désolé, tu, tu meurs tour 6. <rire> ouais. Y'a pas vraiment en fait. Le, le démo, le ouais. démo était pas censé tuer tour 6, mais la sortie a fait que ouais, euh... j'avais enfin. Ouais. C'était soit je claquais beaucoup euh, direct à leur lit parce que je savais que tu pouvais pas trop gérer et j'espérais que tu avais, avais pas encore eu l'occasion de piocher suffisamment dans ton deck. Mm. Euh, soit je jouais vraiment safe et je faisais que gérer, avancer doucement sur tes points de vie et prendre le risque que ça se retourne contre moi. Du coup, euh, coup ouais. j'ai well, fait un deck aggro avec un deck cube. Ouais. <rire> euh, ouais, C'est clairement la raison pour laquelle les, les géants des montagnes ont fini par faire leur place dans le deck cube. Ah parce oui, que non, bah, ça, ça offre, oui, à moi, ça. Ça offre une, euh, une éventuelle porte de sortie. C'est marrant euh... d'ailleurs, parce que les gens des montagnes et des mers, à chaque fois, ils t'ont ah ouais, pas pardonné. Gens, ils pas, ah ils t'ont remis à ta place. <rire> ils t'ont appris ce que ça fait de BM. en <rire> de, <rire> oh, de BM tout de suite. On se rappelle de tes propos bon, en début euh... de partie. Hein. Oui, on se revoit dans 45 minutes quand j'aurai gagné. Mais évidemment, allons tout de suite. Poupoun. Euh, mais, mais alors un très beau match, en tout cas. Euh, du coup il y a le croc qui demande euh, qui est un peu sur ma question je pense de tout à l'heure, et même pourquoi pas baston ce tour là, donc en parlant du tour où euh, t'étais euh, donc avec, avec euh, le roi en face le roi lich euh, et le, ouais. le sort et que t'as décidé de poser donc les trois les trois, euh, les trois taunt euh, fantôme écho, euh. parce que pour moi j'avais 10 de mana donc si j'ai 10 de mana le fait de faire Égalité, consécration, ça me tue pas. Mmh. Et après, bah, vu que son roi Lich est à 1 PV, hop, je le gère assez facilement avec euh, un tourbillon, avec euh, tout n'importe quoi en fait. Et après, je m'en repère et basta. D'accord, donc c'était. Sauf que j'avais 9 de mana. Sauf que tu es un bolos là. Voilà. Exactement. Sauf que, donc, non, un peu le, le stress et ton. Euh, ton J'ai envie de dire ton seul défaut sur ce jeu, c'est de, euh, de toujours penser que tu as un mana de plus que tu n'en as actuellement. <rire> en fait, tu suis toujours en tant que druide. <rire> Une bonne description de Diddle sans vrai. C'est vraiment comme ça que je te décrirais sur Hearthstone. Hein. C'est vraiment ton seul euh, ton, ton seul défaut, c'est que il bah, y a des fois, quand il faut pas souvent, tu te dis Ah, mais c'est bon, j'ai 10 de mana. Sauf qu'en fait, non. Mais euh... oui, mais ça passe. Bon. Ça passe. Bon, Et ben, en tout cas, merci à vous deux. Oui. Ben, merci à vous. Yellow te demande Et sinon, Corvax, ça fait quoi d'avoir un HP à 2 de mana sur le paladin je comprends pas sa question. Quoi 1HP ah, à 2 de mana sur. Ah, mon héros, eu... eu... oui. Ah parce Oui un, À la base, c'est quand même un deck euh, pair. Mais eh oui, <rire> on s'en rappelle. Sauf que la decklist contenait des Cold Warms à, à la base. Voilà. Euh, bah, elle les contient toujours, mais sauf qu'ils valent 5 de mana. Du coup, ce n'est plus du tout un deck. Enfin, c'est un deck voilà. pair raté. Voilà. Ouais. <rire> <rire> je l'ai rename dans mon truc, euh, pas la paire ratée. Comme je l'ai appelé ouais. un deck plus que ça. C'est beaucoup trop drôle, ça. hein euh, Mais oui, c'était dommage, donc euh, il perd un peu de puissance. Il perd un peu de puissance. Ah bah. Waouh. Merci à vous deux en tout cas. Shadow qui spamme de salt. Euh. Merci à vous deux donc la merci prochaine vous. fois ce sera Korbak contre Exirion. Donc ouais. euh, va défendre son titre, Exirion va venir faire ses preuves parce qu'on sait pas on sait pas trop ce qu'il vaut Exirion. On, on sait qu'il est quand même euh, rang... il tourne autour du rang 5 mine de rien. Hein. Il parle pas beaucoup sur le sur le d'Overwatch et tout mais, ouais, mine ouais, de mais rien... on sait. Il est il est menaçant. Moi franchement, je le sous le un vraiment pas. Voilà. Ouais. La pression. C'est vraiment l'underdog. l'underdog a... euh, qui peut retourner la game. Euh, et, et tout ce Moi je préférerais affronter euh, Exirion que Corbac hein, je le dis tout de <rire> <tout rire> suite. <ouais. rire> et, euh, je il bien le prendre. Donc <rire> <rire> et, euh, donc pour la pour la prochaine édition, je serai encore une fois en compagnie de, euh, de Laure, ma chère Laure, je pense. Euh, oui, absolument, cas, à ça. moins que vous vouliez plutôt Diddels et Balka, et dans ce cas je me casse. Hein. Bah moi non, je pensais non, plutôt non, non, ouais, euh, te garder jusqu'à ce que tu sois euh, compétitrice ah ouais. en compagnie de nuit. Et euh, à ce moment-là, je, je reprendrai Diddels au casting avec moi. Et yes, euh, c'est juste pour celle-là, et puis parce après je, je yes nuits, yes yes, yes Et euh, du coup on vous annoncera la date une fois qu'elle sera décidée, ce sera clairement pas pour tout de suite, hein. ce sera le mois prochain, euh, d'ici à, à peu près 4 semaines, hein, euh, 3 semaines, au plus tôt mais ouais. euh, on va le temps en de vous préparer voilà. entre temps il y aura un Lordstone. entre euh... temps il y aura un Lord stone la semaine prochaine il y et aura ouais. pour lorestone. Voilà. et oui euh, en on compagnie de, euh, de diddles comme toujours on parlera des dragons On fera la suite des dragons, des dragons. Encore. Euh, être trop bien Venez. Voilà. la suite de l'histoire de, de Neltarion si vous ne savez pas qui est Neltarion allez réviser le premier épisode des dragons qui est sur le youtube <rire> J'étais là en plus. Oh hein. Oui, t'étais là. ça. Oui. Hein. Euh, non, non mais, euh, non, mais c'est parce qu'il est pas très connu, sauf pour les gros nord de WoW. Donc ouais. Bonjour. Ouais. Euh, voilà. bonjour. Donc n'hésitez pas à aller euh, à aller voir ça. On se revoit pour du Hearthstone du coup mardi prochain pour les Hearthstone. Sinon on se revoit dès demain, demain. en compagnie euh, de Lady Oscar. Je l'ai laissé parler de son, de son stream. Oui, bah bon bah voilà, hein. C'est demain. Voilà, c'est <rire> demain! Donc, euh, demain, inauguration, inauguration de son format euh, Lady, <rire> Lady Oscalm. Euh, rien que pour le nom, vous devriez venir. Et euh, donc, c'est elle qui va jouer euh, au calme, hein, au KLM, au KLM. O KLM, o KLM la avec la webcam, voilà. les bougies, le thé, le petit pull. On va jouer au camis, ça va être trop trop cool. En espérant ne pas être maudite une nouvelle fois et que ça passera en stream. Euh... Sans problème, euh, c'est à dire pas comme transistor. Mon je côté. Le oui, je sais. Okay. Mon côté de tes stressé te conseillerait okay, de préparer. C'est très drôle. <rire> oui, on Et va préparer ça euh... demain après-midi. Le stream. Oui, ça va faire du bien en fin de soirée. Donc ce sera autour de 22h30. Yes, je serai déjà au lit, parfait. C'est vrai, Belka <rire> Mais non <rire> j'y ai cru <rire> <rire> <rire> Bref, sur ces belles paroles euh, Merci à vous deux pour ce Très joli duel, très serré euh, oui. C'était euh, relativement expéditif euh, Ce n'est pas à cause des misplays Ou des, euh, ou des parties un peu trop précipitées mais vraiment, Je suis un peu triste d'avoir loupé que, euh, la game finale <rire> Écoute, tu pourras revoir la VOD ouais. La VOD tu qui arrivera C'est en train de upload voilà. actuellement Putain, euh. Euh, donc, euh, La VOD sera sur le Youtube Probablement d'ici demain ou après-demain euh, même date de sortie pour la le POV de Diddles. Nice. Bah, N'oubliez euh... pas, on a un Discord où on est plein et c'est bien, c'est cool, on est gentil et, et de gauche et sympa. Et on peut être plus si vous. Grâce venez. à vous, avec toi. Et on a un Tipeee <rire> si vous avez envie de payer un coup à voir à, à Balka et moi. Non, non, non, non, c'est pour du, du travail et pour du, <rire> euh, du matériel pour, pour que Charles ait un meilleur micro, que vous entendiez sa douce voix de manière encore plus euh, agréable. Ouais. C'est pour ça que je suis le comptable de ces structures de cons, sinon ça partira dans la bibine. Donc, voilà. Mais quoi Tout mais dans pas... le vent blanc. <rire> <rire> Tout dans le vent blanc en direct. Hein. Le petit empêche, paf. Bon, ça <rire> suffit. On vous fait des bisous. Oui. On se retrouve demain, vous et moi. On se retrouve plus tard en semaine pour du Fortnite et du Darwin Project. Vendredi. Inscrivez-vous sur le Discord pour le WoW Darwin Project aussi. et du WoW aussi. Et on vous fait plein de bisous. On vous dit à bientôt. Ciao. Bibibib. Bonne soirée.